Salut, salut tout le monde, salut les gens, je suis en train de regarder un petit peu l'arrière scène de, de, de mon bureau, je me dis, je cherche en fait à la meilleure luminosité, j'essaye différents setups et euh, la ring light c'est bien mais euh, j'ai un gros gros, une grosse source de lumière derrière mais bon là je peux pas filmer, là c'est pas possible, alors là ça, ça te permet aussi de voir, euh, de toucher du doigt un petit peu euh, comment je suis, tout est bien rangé, enfin en tout cas, en apparence, à un moment donné, tout est bien rangé, puis tout est bien dérangé aussi. Euh, Aujourd'hui, euh, je fais un live à un horaire euh, très inhabituel pour moi, mais euh, j'aime bien tester comme ça, droite-gauche. Et puis surtout, euh, n'oublions pas que normalement, ce live, je vais le réutiliser sur d'autres trucs, donc je ne devrais même pas dire ça, parce que sinon, si tu m'écoutes en podcast, si tu me regardes sur une autre chaîne qui s'appelle YT, je te laisse mettre le reste. Ouais, je sais, il faut faire attention aux algorithmes. Les algorithmes, ils sont partout, ils sont comme des espions, ils regardent ce que tu dis, ce que tu écris, parce que c'est important, c'est pas, euh, pas du tout... Euh... C'est pas du tout correct, tu peux y aller si tu veux, c'est pas du tout correct, Et je disais à mon fils qu'il pouvait y aller s'il voulait, c'est pas du tout correct en fait à un moment donné d'écrire ça parce que euh, voilà, la concurrence, concurrence exige qu'il euh, faut pas parler d'autres de, de, réseaux sur un certain réseau parce que sinon tu te plantes. Donc bref, je te laisse trouver ma chaîne, tout seul comme un grand. Aujourd'hui, euh, je l'avais dit, je l'avais annoncé, je vais t'expliquer, je vais te raconter un petit peu l'histoire de mon souci de santé. Alors, euh, j'ai la banane, enfin j'ai la moustache, enfin j'ai... Ça va bien, quoi. Donc euh, rassure-toi, tout va bien. Euh, mais euh, je pense que c'est intéressant parce que, enfin, en tout cas, j'espère, parce que ça permet, je pense, de mettre en lumière certaines choses. Euh, déjà, avant de commencer, j'aimerais bien, je vois qu'il y a quelques personnes qui sont là. Est-ce que quelqu'un peut mettre un commentaire Je suis sur mon téléphone. Je ne sais pas exactement si je vais voir les commentaires. Normalement, oui. Et ça me permet de voir si il y a juste un petit, je sais pas, un petit bonjour, un pouce, un cœur, un... pas une personne en colère parce que c'est pas sympa. Normalement, les réactions, je les vois passer. Mais par contre, je ne suis pas sûr de voir les commentaires. Donc, si je peux avoir un petit commentaire, désolé pour les gens qui écoutent en, en replay, c'est juste pour voir si tout fonctionne avant de lancer euh, le live. Ouais, super, parfait. Et pas à ce point-là, Séverine. D'ailleurs, je te souhaite une belle année parce que je ne t'ai pas encore souhaité la belle année. Alors, je te souhaite une magnifique année 2022. Mon problème de santé. En fait, ça s'est passé, je dirais, aux alentours de fin novembre 2021, l'année dernière. À un moment donné... Je sais de quoi ça vient, je sais là où j'ai déconné. Je fais une grosse séance de sport, c'est pas super habituel. Pour moi, Moi, je suis plutôt faire un petit peu de yoga avec mon épouse, du paddle. Alors, temps c'était du kitesurf, j'adorais ça. Euh, là, ces derniers temps, euh, voilà, qu'on le veuille ou non, c'est un petit peu remisé, mais ça reviendra parce que j'aime vraiment ce sport. Et puis, euh, sinon, je cours régulièrement. Et puis là, à un moment donné, au niveau du bavance, je commence à avoir des, des douleurs... Euh, euh, bizarre, en fait, enfin, ça me fait comme si... Bon, mesdames, euh, soyons clairs, ça me fait comme si j'avais pris un coup dans les parties, en fait. Et je me dis, tiens, bizarre, est-ce que quelqu'un me frapperait des, des discrètement euh, au moment où je m'y attends le moins, mais je m'en souviens plus, enfin, tout ça Bon, mais... Puis ça dure, en fait, normalement, c'est... Ça dure pas longtemps, ce truc-là. Et moi, je suis plutôt du genre à m'imaginer de suite le pire. Quoi. Je me dis « Oh là là, tu es en train de développer un truc pas cool, qu'est-ce que c'est ?» Les médecins, c'est pas forcément mes copains. Hein. c'était pas pour faire une rime. Hein. Mais les médecins, moins je peux aller les voir, mieux c'est. Euh, mais ça, forcément, tu le sais puisque tu sais dans, dans quel domaine je travaille. Donc, c'est pas pour rien qu'on travaille dans ces domaines parallèles aussi, dans, dans, dans, dans des domaines de bien-être et de santé naturelle. Euh, puis avant même de bosser dans une compagnie comme ça, on, on était, Anne et moi, dans... dans on était très axé sur le, le soin par les énergies, le soin par des choses naturelles, ce qu'on trouve dans la nature, des huiles essentielles, les patins et les couffins et tout ça. Mais à un moment donné, sauf que je te la fais un peu courte, à un moment donné, euh, bah déjà je fais une grosse séance de yoga en me disant peut-être que c'est une contracture, quelque chose qui me gêne. Et à un moment donné, je fais une grosse séance de yoga et là je me dis non, je crois que là j'ai fait une bêtise. Je prends ma douche et je regarde au niveau du bas-ventre et là je vois une, clairement une grosseur en fait de l'ordre d'une demi-coque de noix. Donc, le truc quand même présent, quoi. Tu vois, le truc qui, bon... Puis, je me rends compte que je peux le faire rentrer. Alors, je fais ce qu'il ne faut jamais faire. Je te le dis, il ne faut jamais le faire. Tu le sais sûrement mon... Je vais voir sur Internet. Grosseur bas-ventre, en fait. Tu tapes ça, de suite, tu vois. Ça te dit de suite ce que c'est. C'est hernie inguinal. Hernie inguinal, c'est quoi, en fait C'est une faiblesse au niveau des abdos. Alors, on a beau être sportif, à un moment donné, euh, voilà, il faut faire attention. J'en ai même discuté avec des gens qui sont... Euh, des surfeurs Des euh des gens qui font du foot à un niveau assez important, etc. Ça peut arriver, en fait. Hein. C'est juste qu'à un moment donné, dans l'activité physique, dans le sport, on n'a pas forcément mis l'action là où il fallait, à savoir sur les abdos bas, pour renforcer cette ceinture abdominale. Et alors, il se passe quoi Il se passe que cette ceinture qui a une faiblesse, elle laisse passer une petite partie de l'intestin. Alors, je dis petite, il y a vraiment des, des cas où c'est euh, beaucoup plus que ça. Hein. Moi, j'estime une petite euh, hernie inguinale. Mais il faut faire quelque chose, alors qu'est-ce que je fais pour valider ce, ce diagnostic, cet autodiagnostic -diagn Je prends quand même rendez-vous avec mon soi-disant médecin euh, euh, déclaré, puisque comme je te dis, j'y vais jamais, carte vitale jamais à jour, etc., etc., je te passe les détails, et j'y vais, elle me dit, ah oui, oui, c'est ça, c'est une hernie inguinale. » d'ailleurs pour lui montrer, je suis obligé de, de tousser, de pousser de, pour qu'elle sorte, parce qu'elle n'est pas là en permanence, et moi, entre-temps, j'ai pris des renseignements quand même, et je sais qu'il y a des gens qui ont réussi à se le soigner naturellement, sans intervention chirurgicale. Parce que tu sais, on te dit, c'est une intervention chirurgicale bénigne. Mais tu lis aussi qu'il y a plusieurs façons d'intervenir, c'est-à-dire qu'on ouvre, on met un petit filet pour remplacer les abdos, on met un ersatz dans toi, ou alors il y a une autre méthode qui euh, se passe vraiment euh, juste, ils font deux petits trous, ils font un truc, ils injectent quelque chose, sauf que ça, ça a quand même potentiellement quelques effets secondaires au niveau de l'oreille gauche, droite, peu importe, on s'en fout. Enfin, tu vois le truc quoi. Donc je me dis, euh, ok, ok, donc je le dis à mon médecin, je lui dis, mais en fait. Euh, j'ai vu qu'on pouvait le soigner, porter une ceinture, renforcer la ceinture, non, non, non, pas du tout, non, non, jamais de la vie, non, non, c'est une opération, c'est une opération, voilà, vous allez faire une échographie, vous allez prendre rendez-vous avec votre chirurgien, et puis voilà, le soir même, vous êtes ressorti. Je n'ai pas envie de débattre avec un médecin qui a grosso modo mon âge et qui me dit que depuis qu'elle exerce, elle n'a jamais prescrit la moindre ceinture de, de, de, pour les hernies inguinales. Je me dis c'est quand même bizarre parce que quand tu vas en pharmacie ou quand tu vas n'importe où, tu tapes ceinture hernie ingu inguinale, tu en as des modèles dans tous les sens, des bleus, des verts, avec des pompons, avec je déconne, mais tu en, en as vraiment pour tous les goûts. Alors bon. Je trouve moyen quand même d'en récupérer une, je lui dis merci, j'y vais, je, conviens récupérer, je trouve moyen d'en récupérer une. Et entre-temps, à force de recherche, je tombe sur un gars qui a eu qui a une hernie inguinale, surfeur, 43 ans. Alors lui, ce n'était pas juste une demi-coque de noix, c'était carrément deux balles de golf, donc le truc assez costaud. Euh, et le gars, juste dans sa tête, alors si j'ai bien compris, c'est en même temps un gars qui bosse euh, dans un métier manuel, donc pas envie de s'arrêter ou peut pas s'arrêter, très actif, surfeur, et donc il achète toutes les hernies, les ceintures qu'il peut trouver pour maintenir la hernie et pouvoir continuer une activité. Le problème, c'est qu'il ne trouve jamais la hernie qui va bien, et moi, la, la ceinture qui va bien, et moi, effectivement, quand j'ai récupéré une ceinture de la marque, euh, je sais plus tuan tu as, un truc comme ça, c'est une marque assez connue qui fait des, des, des prothèses de ce genre, Putain, le truc, quand tu l'as, tu sais, tu es genre, tout le monde doit être au courant parce que tu as un pantalon qui double de volume. Enfin, c'est particulier, quoi. Et en tout cas, ça te met pas très, très à l'aise dans tes mouvements, etc., etc. Et le gars, en fait, qui est aux états unis il a tellement pas trouvé le modèle qui lui va bien que qu'est-ce qu'il a fait Il a fabriqué sa propre ceinture Contre les hernies inguinales pour les maintenir et il l'a fait en quoi en néoprène. Le néoprène pour ceux qui sont pas trop au courant c'est une c'est la matière des combinaisons qu'on utilise pour la plongée le le guide, la planche à voile le surf etc, etc. Donc Il en a fait une. Euh, J'en ai commandé. Euh, J'en ai commandé et puis en parallèle de ça je me dis et le gars quand tu arrives sur son site en fait c'est marqué de suite. Tu arrives sur son site c'est si tu es là si tu as une hernie inguinale et que tu n'as pas envie de te passer par l'étape chirurgie. Et je me dis, waouh, c'est donc possible. Par un petit groupe de personnes, c'est possible. Alors, je me reprends le livre « La puissance de votre subconscient euh, » par euh, Joseph Murphy, je crois que c'est lui qui a écrit ça. Je me, je, je, me, je me dis que oui, effectivement, je sais qu'il y a moyen de, et, et, et je discute avec des gens qui ont soigné des maladies de fou, juste par la visualisation, par la volonté, par le, le fait de travailler dessus, de faire ce qu'il faut aussi, et de ne pas faire ce qu'il ne faut pas. Je m'explique à ce moment-là, j'arrête net de courir, j'arrête de courir parce que je ne vais pas, c'est logique en fait, si tu veux, j'ai une hernie, elle est sur le bas-ventre, d'ailleurs je le ressens dès que je mange un tout petit peu trop, C'est pas comme d'habitude, je sens que ça pèse, c'est les intestins, donc ok, on fait gaffe parce qu'une torsion, ça peut être dramatique, tu pars direct aux urgences, je n'ai pas envie de ça en fait, donc j'ai envie de mettre tous les atouts de mon côté pour la soigner seule comme un grand, mais en faisant les choses correctement. Donc action, je commande une ceinture, je maintiens, je me dis, tiens, ouais, ça a l'air vraiment bien maintenir en place, top, c'est à même la peau, donc ça vient vraiment faire comme si c'était en fin... au final ton muscle qui était là, je fais des exercices, tout... Alors, au départ tous les jours, puis je me suis rendu compte, j'avais comme l'impression qu'en le faisant tous les jours, de renforcement du bas-ventre, de... de la ceinture abdomen... abdominale au bas-ventre, j'avais comme l'impression que, je sais pas, c'était comme si le soir elle sortait plus, parce qu'en fin de journée c'est plus difficile. Et je reprends les vidéos du gars, effectivement, il dit « Ouais, non, au début, il le faisait tous les jours, puis il s'est rendu compte que ça fatiguait trop le muscle, donc il a espacé. » Et puis, en même temps, je fais gaffe à mon alimentation, je prends des produits que j'ai que, que, que dans la gamme pour me détoxifier en même temps l'intestin, faire en sorte que ce soit le plus fluide possible, faire en sorte de manger ce qu'il faut, etc., etc. Et puis… Petit à petit, je, bon, je, fais ma, je, je suis un bon élève, hein, je fais quand même ma, mon échographie. Le mec, qui m'a fait un mal de chien parce qu'elle ne voulait vraiment pas sortir. C'était le matin à jeun, elle avait dit ah, « Oh, moi je dors encore, donc je t'emmerde, je ne pas. » Donc au final, ce qui s'est passé, c'est que j'ai dû forcer comme un malade pour qu'elle sorte. Bon. Mais j'ai su en même temps que l'ouverture n'était vraiment pas grande. Et je, je l'ai faite euh, fin décembre, il y a quasiment un mois jour pour jour. Aujourd'hui, je sens déjà qu'elle sort beaucoup moins et elle est déjà beaucoup moins présente. Elle est beaucoup moins importante quand elle sort en fait. Et avant-hier, j'ai fait un truc de fou parce que je me suis dit, « Mais cette ceinture, cette ceinture de protection, de la hernie, elle est tellement efficace que j'avais recommencé à faire un peu de yoga avec Anne. » Je me suis dit, « Mais et si je pouvais courir ?» Parce que vraiment, quand je vais courir, ça me ça m'ouvre l'esprit en l'espace de… Moi, en principe, je cours. Normalement, je courais quand j'ai arrêté, j'étais à 6-7 km. Mais un 5 km, ça me va bien, ça me fait 25 minutes de course. Ça me libère, je suis au soleil, je suis, ça me donne des idées créatives, ça me... Voilà, il y a plein de choses qui se passent. En gros, j'en ai besoin, en fait, à la fois d'être dehors et de faire cette activité. En même temps, je sens que ça me remet en forme très, très rapidement. C'est vite fait, c'est pratique, en fait, si tu veux, juste enfiler les baskets et c'est parti. Et j'ai demandé à la société ce qu'ils en pensaient. Et je leur ai dit, est-ce que vous croyez que je pourrais potentiellement, sachant que c'est chaud, ils peuvent pas trop me dire de conneries, elle me dit carrément, parce que ça vient vraiment vous aider à rester actif dans tout ce que vous faites, en fait. Alors, il faut toujours faire attention, même avec la ceinture, je te le dis, si jamais tu me regardes et que toi, tu, es, tu as ce genre de problème, que tu connais quelqu'un qui a ce genre de problème, moi, je ne conseillerais jamais à quelqu'un de faire comme moi. Parce que c'est vraiment très, très personnel. Un, il faut croire que tu as la capacité de faire en sorte que ton corps se répare tout seul. J'ai quelqu'un dans mes amis euh, dont l'épouse s'est a... soignée un cancer toute seule comme ça. J'ai bien dit, s'est soignée un cancer toute seule comme ça. Euh, analyse médicale, radio et compagnie, tout à l'appui. Elle s'est soignée, un can... je, je le répète juste pour bien comprendre. Une bonne alimentation. Euh, Aujourd'hui, malheureusement, <rire> enfin malheureusement, je, dirais, je rigole parce que je travaille là-dedans aussi, mais des compléments alimentaires, c'est une quasi-obligation si on veut rester en santé, puisqu'on sait que même en mangeant bio, la nourriture ne nous apporte pas exactement ce dont on a besoin. Donc, il faut se supplémenter, pas le choix. Et de préférence, attention, pas du supplément à 2 balles, à 2,50 francs 50 chez Action ou à la pharmacie du coin, mais du bon complément alimentaire, idéalement naturel, qui va vraiment t'apporter ce qu'il faut, étant donné pour ton argent. Faire une activité physique, méditer, faire en sorte d'être aligné et puis évidemment euh, continuer à travailler sur soi, faire en sorte de rester dans cet état d'esprit. Parce que entre le moment où j'ai découvert ça, le moment où j'ai pris la décision de me le soigner tout seul, euh, soutenu par mon épouse parce que c'est bien de pas être seul pour, parce qu'à un moment donné moi je suis rentré en mode bon bah je vais prendre rendez-vous avec les chirurgiens, je vais me faire opérer. Quand on combine tout ça en fait, malgré tout, par moment je me suis dit putain, c'est pas une connerie là. Tu vas voir ton chirurgien, alors évidemment, en période de Covid, tout ça, je n'ai pas spécialement envie de traîner dans les hôpitaux, mais tu vas voir ton chirurgien, tu prends rendez-vous, le matin tu rentres, le soir tu reviens, il faut quand même, je crois, quelque chose comme un mois de réparation pour que ça se remette bien en place, et après c'est reparti. Tout le monde le dit, tous ceux qui ont fait cette opération le disent. Je n'ai pas envie en fait. Je n'ai juste pas envie qu'on me... Qu me triture, c'est comme ça. Alors déjà, je, je, je... l'hôpital, ce n'est pas vraiment ma cam, le médecin non plus, mais je n'ai pas envie, donc j'ai envie de le faire autrement. Et donc, Go! Mais c'est pour ça que je le conseillerais pas forcément, parce que c'est pas juste de dire écoute, achète ta ceinture euh, euh, contre la hernie à tel endroit, parce que franchement, moi je l'ai testé, elle est trop bien. Parce il a deux niveaux de hernie, là, pour la gauche, pour la droite, pour les deux. Bref, il a tout ce qu'il faut. Mais derrière, c'est à chacun dans son âme et conscience de savoir. Mais si tu veux, c'est un petit peu comme tu chopes un rhume, en fait. Tu chopes un rhume, soit tu attrapes un doliprane, soit tu prends des antibiotiques, tu prends même de la cortisone, dépendamment de ce que enfin je te sors un petit peu tous les noms euh, barbares. Soit tu fais ça. Soit tu décides de dire « Ok, je vais, me le soigner tout, je vais me le soigner tout seul mon rhume, c'est-à-dire je supprime tout de suite maintenant tous les laitages, je, je prends des choses que mon corps va assimiler très vite, euh, je, je, je fais attention. » Bref, je mets tout en place pour me soigner tout seul comme un grand. Ou alors, je prends la voie traditionnelle. C'est comme la gastro. Une gastro, tu es en train de te vider. Il y a des gens, ils prennent des antivomitifs, des antidiarrhéiques. Mais qu'est-ce qui fait le corps quand il y a une gastro, il évacue en fait et moi un jour un médecin m'a dit, il y a des années en arrière, c'était ouh vraiment très longtemps Je, j'avais passer une nuit de merde, je te passe les détails qu'elle le dire et je vais le voir à son cabinet le matin, il me dit ok ça y est maintenant c'est fini, il n'y a plus rien je, fais, non, je pense que là il n'y a plus grand chose et là il me, il me dit je, il me dit bon ben c'est parfait et je lui dis mais donc je fais quoi maintenant, vous ne me prescrivez pas de médicaments il me dit pourquoi faire, il me dit le virus il est parti en fait tu ne lui as rien donné pour l'alimenter puisque tu t'es mis à jeun naturellement. Parfait, il n'y a plus rien à faire. Tu reprends tranquillement. Alors, lui, il prescrivait entre guillemets, du coca pour finir de dégager les merdes en même temps amener du sucre. Bon, il y a mieux que ça quand même. Euh, puis en même temps, il m'a dit voilà, tu vas reprendre normalement. Évidemment, tu te tapes un, une grosse raclette maintenant tout de suite. Ça s'était passé à la montagne. Il me dit tu, tu manges normal, mais il n'y a pas de souci, ça va le faire. Et c'est pareil, pourquoi empêcher le corps on, on a de la fièvre à un moment donné, on, est, on fait en sorte que la fièvre elle descende tout de suite. Si le corps, il a ça, c'est qu'il y a des trucs à évacuer, en fait. Et, euh, ouais, ouais, ben, je comprends bien, Isabelle, j'imagine bien que tu fais euh, ce genre de choses aussi. Et, euh, et en fait, c'est important, euh, que je voulais partager ça avec, avec toi, parce qu'en fait, effectivement, j'ai dit, euh, quand j'ai fait mon break de réseaux sociaux, j'ai marqué tout à la fin, ça m'a permis de voir un petit peu qui est-ce qui lisait tous mes textes en entier. J'ai les noms de ceux qui ne suivent pas, hein, tous ceux qui ne m'ont pas dit, c'est quoi ton problème de santé Et il y en a beaucoup Non, je rigole. Non mais si quand même quelque part il y en a plein qui lisent pas mais je le sais moi non plus je lis pas tout sur les grands grands textes des gens et pourtant je fais pareil bref à la fin j'avais dit ça me permettra aussi de, de faire un petit peu le point là-dessus mais euh, voilà aujourd'hui euh, là où je suis super content c'est que j'ai déjà repris le, la course en faisant gaffe euh, parce que je vais moins vite je vais moins loin moins longtemps mais je le fais quand même ça ça met aussi en confiance et euh, régulièrement je te donnerai des nouvelles sur, sur comment ça évolue mais euh, la personne qui qui témoigne de ça, qui aujourd'hui vend ses, euh, son, son, finalement son expérience et ses ceintures. Euh, ce gars, en fait, il a, euh, je ne sais plus combien de temps il a mis, ça a duré longtemps. C'est sûr que ce n'est pas la même, hein. c'est un petit peu comme quand tu prends un cachet pour un mal de tête, ça prend moins de temps à enlever ton mal de tête que de le faire différemment, te mettre au calme, méditer, euh, peut-être aller te coucher plutôt que prévu, de ne pas regarder la télé parce qu'il faut que ton mal de tête y passe et qu'il passera beaucoup mieux si tu dors. Euh, donc, ça prend un petit peu plus de temps, mais aujourd'hui, de ces deux, euh, cette hernie qui représentait une double balle de golf, aujourd'hui, il n'a plus rien, en fait. Et il a, euh, il ne porte même plus sa ceinture. Donc, euh, voilà, c'est possible. Et, euh, et je crois fermement en la possibilité des produits naturels. Je crois euh, fermement en la possibilité euh, du corps. Et c'est vrai que c'est à chacun de, de voir un petit peu ce qu'il peut faire et pas faire, jusqu'où il veut aller. Euh, mais il y a des possibilités, il y a des belles lectures, il y a des choses qui peuvent aider euh, dans ce sens, et puis, euh, et puis je crois, et je, et je vais finir là-dessus, et je crois fermement euh, à l'attitude positive et à, et à ce, ce qu'on va s'alimenter, mais pas au niveau nourriture, ce qu'on va alimenter, comment on va alimenter notre corps et notre âme au niveau de ce qu'on lit, de ce qu'on écoute, euh, de ce qu'on regarde. Et qu'est-ce qui va faire à un moment donné que... Euh, et je vais rester dans un mindset positif, je vais rester dans du quelque chose de positif. Euh, tout ça, ça joue en fait dans ce qui se passe dans notre vie. Donc voilà, comme j'ai dit, je finis là-dessus. Donc merci infiniment d'avoir suivi ce live, ce podcast ou ce je sais pas ce que, où est-ce que tu m'auras entendu ou vu. Je te dis à très vite pour un prochain contenu. Merci infiniment d'être là. N'hésite pas à liker, à commenter, à partager si tu aimes ce que je fais. Et je te dis à bientôt. Bye bye.